Je vais vous montrer comment on entre dans l'Acadie mais d'un autre angle parce que c'est pas moi qui porte la caméra. Et attention qu'elle ne tourne pas. Qu'elle ne quoi? Tourne. Qu'elle ne s'en pas. Tu l'as mis comment? Ah je vois, je vois qu'elle soit plate en fait. Qu'elle soit plate. Ah oui je vois. Donc on va avancer. Euh, coupe le pire des ah, okay. Voilà. Pour couper des tombes. Ah oui, des tombes. Je comprends. Ok. Tu peux avancer un petit peu. Ah stop. Voilà. Ça, c'est bien tendu. Ouais. Voilà. Ça va l'air Ouais. Euh, Est-ce que tu as assez avancé euh... Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Je peux le faire tant que tu ne roules pas. Tu, tu veux que je commente donc, euh, donc nous sommes dans la la caddie euh, hyper euh, euh, tunée de Martin puisqu'elle elle a un, un aménagement euh, pour euh, monter sa charrette dedans Martin et Camille d'ailleurs et euh, donc le cockpit comme on dirait, on dirait un peu un avion en fait on dirait un peu un avion euh, c'est très très agréable à conduire comme voiture et, euh, et, et, et vraiment confortable hein. je sais pas ce que tu en penses toi oui. et toi oui oui c'est très confortable ouais. euh, d'ailleurs euh, et hein. Non, je pense que une... je trouve que c'est vraiment une chouette voiture et... et on peut faire un petit peu de, géogra... de... de tourisme. On peut peut-être filmer. Ici, on passe dans le... au centre du village de Melun qui est très très beau. Voilà. Et là, je pense qu'on a l'église dix... euh... à droite ici. Elle par là. Ouais. là-bas. Et alors, le village de Melun c'est un village. Et presque presque toutes les maisons sont construites avec la pierre de Gobertange. Et Nicolas, où on a l'atelier, lui, c'est son métier, c'est qu'il fait des, des maisons en pierre, en pierre, en, en pierre bien. de Gobertange. Et alors Et donc, pour en revenir aux choses sérieuses pour le cockpit, il y a un... Il y a Radio Bluetooth. Voilà, Radio Bluetooth. Euh.. Radio DAP. DAP GPS. Non, pas le GPS. Ah. C'est le style de la. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a encore Comment ah, tu Quoi? Il y a un réglateur de vitesse adaptatif. la tête parce qu'on passe en dessous du carrefour ah, les phares se ah sont allumés les phares sont allumés automatiquement c'est incroyable donc les phares s'allument automatiquement dans cette voiture c'est vraiment